Chers traders et investisseurs, lundi 25 novembre, bonjour. Alors, euh, nous sommes proches d'un accord de la phase 1, paraît-il, de la part des Chinois ce week-end. Dont acte. Nous entendons cet argument pour la énième fois depuis plusieurs semaines. Et ça commence à nous faire une belle jambe. Les marchés sont donc légèrement positifs ce matin. Et nous ne changeons pas d'opinion. Pour le moment, c'est-à-dire que nous sommes totalement neutres à ces niveaux et que nous ne prenons pas de nouvelles positions en swing trading. Il y a trop d'incertitudes et de nuages sur nos têtes. Le chiffre de l'IFO allemand ce matin à 10h était comme attendu et donc il n'y a rien de nouveau depuis la fin de semaine dernière. Et nous sommes donc clairement dans l'attente de nouveaux catalyseurs pour prendre de nouvelles décisions et éventuellement une position en swing trading, ce qui nous a plutôt bien réussi ces dernières semaines. En revanche en day trading, nous avons été actifs relativement ce matin. Nous avons réalisé une matinée normale, c'est-à-dire deux trades gagnants sur deux accompagnés de deux médailles et un trade stoppé à son prix d'entrée. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes trades, une très bonne journée et à demain.